feel like feel like invited left home in where's the I'm not excited Yo J'espère que vous allez bien bien dans cette nouvelle vidéo de confinement Aujourd'hui je suis en train de porter un masque Parce que je vais sortir pour aller faire les courses Je vais aller à Carrefour à Aroué Je vais faire les courses en fait pour ma grand-mère et pour la maison ici Pour ceux qui sont à la maison, qui sont coincés chez eux Je voulais vous montrer un peu le magnifique soleil Enfin soleil aujourd'hui fait pas très très beau comme vous pouvez le voir voilà, je voulais vous emmener avec moi pour vous faire sortir vous faire changer les idées. Et là, il y a ma soeur qui va me donner le sac à glace. En tout cas, je suis bien protégé pour sortir parce que j'ai du coup mon masque, j'ai mis des lunettes. Et puis j'ai des gants aussi là que je vais mettre dans la voiture. Allez fait ce gars. Voilà les amis, on vient tout juste d'arriver à Carrefour, j'ai garé ma voiture dans le parking et puis là va ben, c'est parti pour aller faire les courses. Wow. Voilà les amis, on vient juste d'entrer dans le Carrefour Ça va, il n'y a pas trop de monde Il y avait juste euh, la file d'attente à l'entrée Mais euh, ça va cool On va aller Allons faire les petites courses Qui sont juste là Alors les amis, là je suis chez ma grand-mère, je vais leur déposer le plat qui est juste là. Là c'est mon attestation, les plats et les linges qui sont juste là, hop, hop. Et je vais juste déposer devant le portail, que je dépose ici, pour pas qu'on qu ait de contact avec eux. Donc euh, voilà les amis, j'ai mis les gants, je vais déposer en fait euh, ben, la nourriture que je les ai préparé là, juste euh, en face du portail avec les courses aussi également, pour vraiment pas que j'ai des contacts avec eux. Et puis euh, je vais crier, ils vont venir chercher, et puis moi je vais tirer très très loin. <rire> Allez. Bisous, mon chéri, putain, je t'aime. Ah, bisous, papa. Ta vie, là, on s'approche pas, dans de sécurité. Et deux mètres. Deux mètres ouais. Ah ok ça va là on est là, à deux mètres Il y a trois mètres là <rire> je te dépose le mât okay. Enfin je me libère de ces gants Et je les jette directement à la poubelle ferme le... Ah là, ça fait du bien le... Le... Le... Ah oui j'ai pas Quoi? Je vais aller me doucher. Parce que là, j'en peux plus, hein. Voilà, les amis, je viens tout juste de prendre une douche et ça fait, mmh, ça sent super bon mes cheveux, ça fait super du bien d'être propre. En fait, il y avait une sacrée file d'attente à Cafo, c'est pas qu'il y avait du monde, c'est qu'en fait, ils respectaient les règles de sécurité de 1 mètre par personne. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on attendait un peu dehors. Là, je suis allé acheter du pain pour mes grands-parents, de la viande pour qu'ils puissent faire à manger. Pour nous, la même chose, j'ai acheté aussi du pain, du lait des trucs, des produits de première nécessité et des légumes aussi. Voilà, surtout quand vous sortez, si jamais vous devez aller faire les courses ou quoi. Normalement, c'est vos parents qui vont faire les courses qui mettent un masque ou des gants pour se protéger, pour protéger aussi les autres. Ah oui, je voulais aussi vous dire les amis que j'ai fait une collaboration avec Tati Touris. Donc si jamais vous voulez voir la vidéo que j'ai faite avec eux, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram ou sur ma page Facebook Tedijongte. J'ai mis la vidéo pour que vous puissiez aller voir. Ou sinon, je mets sûrement le lien dans la barre d'infos. Donc voilà les amis, j'espère que ça va de votre côté. Dites-moi ce que vous faites pendant le parce que franchement hier c'était une journée vraiment pas productive pour moi j'ai rien foutu j'ai regardé euh, toute une saison de Grace Anatomy là il est 14h les amis euh, je commence à avoir faim et puis bah, je vous emmener avec moi pour voir bah, ce qu'on va manger allez ciao voilà les amis ce qu'on va manger à midi donc j'ai pris deux plateaux c'est pas pour moi parce qu'en fait il y a ma mère et ma soeur qui vont manger aussi et puis euh, cette sushi j'adore les sushis euh... <rire> bon appétit En fait les amis je pense qu'il va me manquer le plus, enfin euh, ce qui me manque le plus en confinement c'est que je ne peux pas trop aller voir mes grands-parents, je ne peux pas aller serrer dans mes bras. Et moi ben, je suis très proche de ma famille et voilà ça fait bizarre de ne pas pouvoir euh, les voir tous les jours mais sinon je sais que c'est pour leur bien, c'est pour euh, voilà, protéger euh, nos matériaux. Donc euh, je me dis euh, ben, plus on reste confinés à la maison et plus euh, l'état va trouver des solutions pour, euh, pour pouvoir sortir plus vite. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Euh, surtout, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Restez à la maison, et il ne me reste plus qu'à vous dire. Gros bisous, maururu, nana et à bientôt, les amis. Ciao